Donc bonjour. bonjour, bienvenue au Luxembourg, c'est votre première fois dans le pays Non, c'est la... bon outre les, les escales quand, quand je, je voyage, c'est la, la troisième fois, je suis passé deux fois à la culture fabrique et donc ici pour le printemps des poètes luxembourgeois c'est la première fois. Comment trouvez-vous le public luxembourgeois euh, ben, En tout cas, j'ai eu l'occasion jusqu'ici de, de faire une intervention dans une classe et, euh, et d'assister hier à des lectures à la culture fabrique où je ne lisais pas. J'ai j'étais étonné par le, le nombre euh, de personnes qui étaient présentes. Je pense qu'il y avait 100 ou 150 personnes. Et euh, par la qualité d'attention voilà, et puis aussi la qualité des textes qui étaient lus. C'était mmh. vraiment une belle soirée. Et combien, comment devient ton poète aujourd'hui est-ce qu'il y a une euh, formation vaste. spéciale Non, ou juste non, non, une non, pas du tout. Moi, je ne sais pas si je suis poète, j'écris des textes euh, qui tantôt sont publiés chez des éditeurs dits de poésie, euh, parfois chez d'autres éditeurs, ça dépend un petit peu. Euh, je, mais je, donc, c'est ça la question de l'écriture, comment est-ce qu'on vient à ça Je ne sais pas très bien y répondre, c'est difficile. Je crois qu'il faut, euh, faut se lever le matin et se dire que c'est ça qu'on a envie de faire. Et, euh, et, puis, et puis les jours passent et l'envie, elle, reste, reste là. Donc... Euh, Bon, petit à petit, il euh, y a une voix qui se dessine, mais c'est jamais euh, une sorte de révélation ou un traumatisme, euh, je pense. Voilà, c'est un Et parcours. Vous trouvez que la poésie a beaucoup changé aujourd'hui avec euh, Internet, les messages, Facebook oh, Ça a plutôt enrichi le langage ou justement ça l'a empiré, endommagé moi je pense que la poésie, se porte, malgré ce qu'on qu en dit souvent, elle se porte assez bien et il, y a, il y a en fait des tas et des tas d'expressions différentes en, en poésie. Il reste de la poésie encore assez classique mais, euh, mais se développe aussi une poésie qui est une poésie sonore, une poésie qui est destinée à, à la scène, donc à la, à la performance euh, et même dans le, dans le monde de, de l'édition, donc du livre, on trouve des tas et des tas de, de poètes, de voix, de langage. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est l'idée d'une grande liberté de ton. Euh, après, est-ce que euh, Internet a changé tout ça Oui, parce qu'évidemment, euh, on retrouve des capsules de lecture qu'on a pu faire à gauche, à droite, ou que les gens font à gauche, à droite. Je trouve ça intéressant, globalement. Euh, et, et par rapport à la question des, des, de Facebook, etc., moi, je ne suis pas contre. De toute façon, le langage évolue, il a toujours évolué. Oui. Euh, je, donc, pour moi, ce pas un appauvrissement, c'est une sorte de, de mutation, et puis... Euh, et pour vous, que signifient les mots Que signifient les mots Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous bah, C'est mon instrument de travail. Donc euh, c'est avec ça que je. Avec ça, sur ça que je travaille, grâce à ça que je travaille, et grâce à ça que j'échafaude petit à petit des, des livres. Euh, en en eux-mêmes, rien, mais par contre, c'est en les assemblant qu'ils deviennent intéressants, en regard toujours de quelque chose qu'on a envie de dire, de dénoncer, euh, de commenter. Euh, voilà, mais comme, comme, comme, voilà, comme, comme, comme auteur, ce qui m'intéresse c'est, en fait j'ai souvent le sentiment qu'un mot peut être, c'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais plus concret qu'une chose. Mm. Pour moi dès qu'un mot est dit, notamment sur scène comme ce sera le cas ce soir, je trouve qu'ils prennent une sorte d'enveloppe de, matérielle et ça devient parfois très très concret, on ressent ça physiquement, c'est ça qui me plaît. Mm. Et vos lecteurs, c'est plutôt des personnes jeunes ou personnes plutôt <rire> plus âgées euh, j'en sais rien, je ne sais pas. Je, je, bon, je pense qu'il y a, des, il y a des, des, des, des tas de lecteurs, je crois que ce ne sont pas des livres toujours très très faciles. Oui. Euh, vrai, oui. les, lecteurs de, les lecteurs, il y en a peu de toute façon aujourd'hui, que ce soit de la poésie ou d'autres choses. Euh, bon, quand c'est de la poésie, donc il y a un traitement de la langue qui est un peu particulier, je pense que... Automatiquement, il y a des lecteurs qui ne sont pas intéressés par ça. Mais, euh, mais je pense que quand même, je fais parfois des, des lectures auprès de jeunes ou des interventions dans des classes. Et je me rends compte que c'est plutôt euh, voilà, quelque chose auquel ils ne pensent oui. pas. L'intérêt est les toujours jours. là, vous trouvez L'intérêt oui. est là. Je pense qu'à partir du moment où on leur fait entendre que c'est vraiment une, une passion et que ce n'est pas fondamentalement différent écrire de la poésie aujourd'hui, mais qu'on appelle ça poésie autrement, c'est pour moi pas important. Ça, ce n'est pas très différent de ce qu'eux peuvent faire, en fait, euh, je ne sais pas, sur Facebook, mais en tout cas, ils, ils gardent un contact avec une intériorité, des oui. choses qu'ils ont envie de dire, euh, de montrer, beaucoup. Et, euh, et ça, en tout cas, ça les, ça les questionne, et je pense que ça répond à une sorte d'attente qu'ils ont. Euh. Moi, je ne vois pas de désintérêt de la part du jeune public. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune poète aujourd'hui Comment peut-il percer, se faire connaître mais On ne perce pas. Je lui dirais, euh, le premier conseil, c'est ne t'attends pas en écrivant de la poésie euh, à avoir des tas, des tas de lecteurs. Si, si ton objectif, c'est d'être connu, euh, fais autre chose. Mais, mais, mais voilà, sinon quel conseil Non, rien, Travaille, euh, écoute ce qui se passe autour de toi, sois attentif à ce qui se passe en toi et sois régulier dans, dans, dans ce travail-là. C'est un exercice quotidien où on se met en présence de, de ce qu'on est, puis on creuse à partir oui. de là. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.